Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous la caillou pour capable porter une nouvelle émission. On est donc le 14 octobre 2022. 14 octobre 2022. L'année a fini là. Je me bien là, regardez, moi, j'étais novembre et décembre avec euh, 17 jours encore. Ça t'avait dit, il y a 70 jours qui était pour l'année sacaba. Nous pouvons aller emprunter 2023. Alors, euh, juste avant de nous parler de transition année, nous avons dit que tout le en forme pour chaque Green Monde Captain de Chanel. -Cila. Alors, c'est parti pour les informations. Nous avons fait un petit parler concernant la bataille qui a gagné entre euh, Grand Ravine avec Tibois. Parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que la bataille était vraiment raide entre Grand Ravine avec Tibois. Mais écoutez, Charlie même Li été euh, passé à l'action côté que cha fait en pile l'abeille. Cha voye en pile balle sous grand ravine. Gey un voice qui rivé joinne moi pendant bataille ça fait. Maintenant voice là semblait que neg qui t'a piloté cha parce que ça semblait te gen problème. Et neg qui piloté cha lui-même li voye on. on t'a capable di on alerte pour dire que écoutez Yo pas tellement en forme côté OEA. ya besoin renfort en voice. La m'd'abrèl vite posé des questions Vous me dire que est-ce que c'est la police vraiment qui a battu avec M. Grand Ravigno? Confirmation en TVN, jeune moi qui dit que c'est la police, mais écoutez, quelque part, gagné. Qu en majorité, les ce qui yon même tap vous et bal tout? Grand avis n'a pas balle, et bal, a pas vous et Chat a pas balle. et bal. bagay pour dit tout. Bandi, adversio, l'en n'a pas les deux bandis sa yon, pas les deux iso, n'en a pas les deux tilapli. N'ayon toujours plaigné comme quoi, et les batailles sa yon a fait, les chats yon vini, en pile fois. Nèg ki nan chayòc c'est de nèg ka batay avè yo, c'est pas de policiers. M'ta gen grand doute. Doute mwen li pas renforcé. Laim fin tande voix sa yo parce que gen de moun tande k'ap parler nan voix la, apparemment men capable di c'est de amateurs. C'est de moun ki pa habitué parler nan radio communication la police. Bon. Ça arrête là. Mais faut dire que, il faut que, ne t'y boyez stratégie à terre. mettez stratégie à Nous sommes capables venir un peu plus tard pour nous expliquer si il des soldats qui tombent ou pas. Mais écoutez, dans cette bataille, il y a groupe qui met stratégie, mais il un groupe qui fait des avancées importantes. Regardez bien, oui. Il y a groupe qui met stratégie à terre. Mais il y a deux groupes qui font des avancées importantes pour la stratégie Fondi Negti Boyo il a cherché tout côté il estime qu'il qui important pour capable mettre va pour placer va dans perspective vous à dominer monsieur Grand Ravigno et que font les hommes de Grand Ravine et ceux de village de Dieu Negzao eux-mêmes c'est poté il a poté bourré par exemple j'ai deux voix qui viennent jeune moi donc euh j'ai une petite vidéo tout côté que n'ego pile 23. Est-ce que n'ego ti a été repoussé dans 23 Si oui, et eh bien n'ego retourner en bête dans 23 encore. Voici pour vous. Yeah, même tu me sais Tu me sais Tu me sais où Tu me Tu là ah, la nous prenons ah. le si Nous prenons le Nous prenons le bal. qui dit, Là, nous, nous, qui Là, Tu sous sol. Là, nous. Là, Là, qui a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 Menaka koume koukris yo. Men ennye pou manger. Ou radé? Men ennye yo to maman quelque chose pour suivre, euh, vidéo ça y est. Et autant de déclarations, monsieur Yotou, qui dit que, mais comment nekti boyo manger, ça v'le dit, ne yon un moment côté que yo repousse nekti boyo. Est-ce que nous comprenons? Tenez bien, comment bataille la te Quelqu'un a fait une déclaration, un autre a répondu, et puis après, bataille. Mais Pabli aime toujours dit non que l'opre prend grand ravine. Ensemble avec Village de Dieu, deux groupes sa yopé moun. Mem, mem, mem. Yo papay Nekk yo bataille Nekk yo ka bataille Moi m'a posé tête moi question Parce que on pas passé au peigne fin capacité Nekk ti au yo bataille Moi Nekk ti bois aussi de Nekk l'eau. Parce que g'en pile gros bout de soldat dans kantibois M'a mande sac fait comme si en bon matin ti bois pa ka porter boure là li mettait tout Nekk gizo yo dehors dans matisha Ma m'a dit que ça fait un bataille carré en l'air là, la dans Ravine. Les petits bois, ensemble avec la police, ils ne peuvent pas porter sous bout grand la là, Comme si pour faire gran un grand avignon courir. Les gens ont grand pile tactique de la bataille. Est-ce que nous comprenez? Mais, comme nous n'avons pas besoin de tactique, parce que les gens ont un beau salon. Hier soir, j'ai eu deux photos qui viennent de moi. Les petits terriers, les petits ascenseurs. Next il aussi eux même qui danger en l'air le là la. les malfaisant en pile en pile avant les la bataille papa les go yo... relé gros vieux bête même dit gros vieux bête là parler de satan yo satan qui marche avec eux et ils font grosse cérémonie les ont dormi même on s'est de côté pour esprit qui va venir parler avec eux et puis pour capable bailler force pour y aller bataille en tout cas bataille là était raide Negu prend pile côté l'Assemblée pour Negu, Tiboayou, grand Avinio. Nayo fait des avancées extraordinaires et puis bataille à lui-même. L'a continuer. L'autre information rapportée pour nous dans cadre d'émission chez là, la Police Nationale d'Haïti qui possède jeudi 13 octobre 2022 dans la voix interpellation certains joli cœur Romain alias Koukou pour implication présumée dans enlèvement Yon grand monde. La police entre la caillou dans la nuit 12 pour l'ouvrir 13 octobre 2022. C'est dans le bloc de la voie 1. Yon fois la police te gen information si la. un pile policier dans sous-commissariat Bon Opoa qui te font et faire Fayon fouille systématique dans plusieurs Kay qui abandonnés dans la zone si Ça qui permet et oblige en même temps Kidnapper yo. Libérer victime non. Et prend la fuite en même temps. Il y un certain de Peter, ainsi connu. Il a aussi comme principal auteur Zaxila. Et puis tout Claudine, Piti Récent, la police a cherché dans quatre dossiers. ça. y a patrouille la police frontalière terrestre, polyfront, dans la région nord-pays, qui a assuré ligne capoti, procédé à arrestation Il un certain de Alidor Gessner. C'était en date 11 octobre 2022 vers 2h dans l'après-midi pour implication présumée dans le trafic de drogue. Monsieur Sahag 33 l'année, originaire de la commune Henry, département de la Tibonite Alidor Gisner, qui a gagné en possession li, valise qui a gagné en pile substance, qui semblait à cocaïne. Constat légal là, fait par beaucoup de juges de paix titulaires, Dolcine Hérisson. Alors, on a pas rappelé que le bureau lutte contre le trafic stupéfiant, lui-même, saisit dossier ici-là, après un test préliminaire, substance ça, qui révélé positive cocaïne, y un a une quantité 1,2 kg. On a rappelé, on l'autre côté, d'après premier élément d'information, c'est un trafic drogue en échange, ZAM, ou bien l'agent, entre Haïtiens et Dominicains. La suite de l'actualité, et on va revenir pour boucler. Après l'indépendance du pays, les états unis combattent Jacques Jacques de Salines, et jusqu'à ce que salines va le mourir en 1806, pétrole va prendre le pouvoir, et nous allons voir malgré ça, résistance, masse esclavio, et les beaux et nous allons garder à Kaoyo qui paraissent dans la ville, ils vont dans le monde, ils vont dans le site, ils dans la grande danse, organisent pays les est descendu, l'État est descendu, c'est pas grave, vous venir l'État est un peu Qui grand. Qui peut l'autre naissance en l'État On a l'État viagé, on l'État qui n'a pas parce que les machiages sont resté dans en le pays. Et je ne dis pas que a organisé un complot et sabotage politique toute période 1912-1913. Et pour nous comprendre, pour nous tomber dans l'occupation américaine en 1915, les États-Unis organisaient des pirates demain. Si tout le monde prend, mon, mon, mon, mon est Nicolas, Et il va y des groupes gangs. En 1912, ou 1913, les États-Unis organisaient des groupes gangs pour piller les bâtons allemands et anglais. Parce que dans le monde de mer, c'était anglais allemands qui étaient dans le commerce. Avant, les Libanais, si ils sont venus, passeport pour entrer en Haïti. Ils valent le cobre pour entrer en Haïti. Et premier ça, des États-Unis, ils prennent la réserve d'or le, Hayat, le 14 août, 14, 14 décembre 1914, qui est la réserve d'or. Immédiatement, ils prennent la réserve d'or, ils prennent la réserve d'or, pays. prennent Et vous dis, nous sommes des internationales, marchés dans la rue, et quand les États-Unis construit des séries de groupes gangs, même si ils ont été en 1912, 1913, ils ont été volés, les Allemands, Anglais, avant l'occupation de 1915, même américain. Américains, nous Hugues qu'il faut occuper Haïti. Occuper à qui ça lie Nous on y a pas aller Y là. Plus ya ya ya police de y a faire occupation nous gagner à prendre cet Ça veut dire c'est nos complots internationaux et nous euh peut-être un petit gaz que et monsieur Jean-Ericio et dit bloquer en bas la bourgeoisie quand a à craque, brande toute équipe liba des signeurs mandé faut une intervention militaire avec Ayel. Et nous dit ça encore et a une résistance en bas et de clair et pareil qui passe là il faut faire appel avec l'histoire et son pays les états unis par ouais et nous sommes yeah. les haïti qui ont et sacré les touristes les états unis t'es capable de dire c'est haïti qui fait 4 4014 à haïti les ont à à 21 000 hommes qui sont américains fait ils craquaient les corps ils le simon haïti et ils craquaient Zirino et haïti t'es produit 120 000 tonnes de riz la Simonite seulement toi mais quand 60 000 tonnes donc... maintenant 10 riz et nous avons l'huile, nous avons 35% d'entreprises dans l'économie économies produit dans le pays. Et l'occupation 1915 à 1914, rivé à coup d'État, la médecine d'Haïti et la bourgeoisie, mais côté pays. Donc là, c'est là. Nous avons dit que 60% sur valeur. Ça veut dire même Amérique, ça, ils gang ils gang parce que les Américains mettent des gangs dans tout le pays. Nous mettons des gangs parce que vous regardez Haïti, il faut que fini gantier. Haïti est un homme, un homme. Face à la crise mondiale, les États-Unis sont en place avec la Chine, la Russie, la nouvelle puissance émergente. Son pays qui a endetté, le dernier réserve, c'est Haïti. Nous sommes tous les chefs qui ont été liés avec l'ambassade américaine. Nous sommes tous les États-Unis. Et je vous dis à la fin de la fin de la fin, Canada a été liée à l'ambassade Canada pour la négociation de barbecue. Mais c'est très simple, nous sommes imbéciles. Et ça, on me dit là, nous ne pouvons pas faire un massacre. En 1994, notre le métier a été tourné. tourner. Nous n'avons pas trouvé haïtien de choléra, l'Amérique a préparé un massacre la cité soleil, un massacre belèque, sous prétexte de la cité soleil à voyer, on peut tirer l'opération. Et elle est claire. L'occupation ça, c'est occupation qui est planifiée depuis quelques dix ans. Depuis dix ans, quinze ans. Et nous croyons que élite économique, l'élite intellectuelle qui est et je connais à dire, chaque coup, il la rue, pas la main pour mettre, pour faire ma chanterie. Bourgeoisie, bourgeoisiers, il capacité faire ma chanterie. Chaque 20 ans, Marchot pour la Et peut-être ça nous dit, force organisée, force progressiste, force révolutionnaire, il faut continuer la bataille pour expliquer qui projet là. Projet qui s'allient. C'est Haïti qui un pays qui a coup de rade, ça va les mettre à sous C'est ça, avantage comparatif dans la division internationale du travail. Et dis-nous encore, le premier pays qui met un embargo sur Haïti, c'est les États-Unis. Il y a l'indépendance en 1860. Et l'aide débarquée là, a tué 20 000 paysans au aucun dans ma terre et son pays qui est anti-Haïtien. Et d'abord, tu vas te dire, si Haïti est effondre, c'est le monde qui gagne. Il faut effondre Haïti, il faut faire Haïti pays sur quatre. L'occupation, vous voulez dire, sauver Matéli, sauver bidjo sauver Brun c'est nous qui va les armes. C'est le gangster qui a été oublié. Nous oui. demandons tout le monde sans preuve, face à la résistance Dernier bagaille, Ariel Henri fait il vient a un décret qui a demandé la police qui était le commissaire militaire. Voilà, c'est qui était comme ça, Ça veut dire, à l'Est-Azini, il y a là, gens même si l'Etat a débarqué en 1994, il va être tout le monde, soleil, il va être un peu de vie. Et, il est clair, le combat ça, le combat ça, et moi, je équipement de monde. Quand vous proposez, il n'y a pas d'occupation, il est clair maintenant. Et je veux dire, si l'Amérique est débarqué, il va protéger la bourgeoisie, parce que le mouvement populaire est fort. Et, ce n'est pas mouvement populaire gang vous de révolutionnaires non des organisations seyées, Ou si c'est nous qui amenant nous pouvons parler, nous pas le compagnon national, nous pas le premier parti, nous t'avons nous qui et ça nous il y nous-mêmes nous vendus discours Dans la bataille va pays à nous dit nous veut avec la Russie là aussi, la Chine avec l'iran, Corée qui va venir cela, de 7 occupations qui baille nous avec là aussi nous ça le fait, et pas dit à et bah asse qu'on écrase, c'est pas et tout le monde là, et les gens qui pays 20 millions de dans l'industrie pêche. Nous avons dit Haïti va nous produit Il faut faire Haïti tout nos société de consommation. Et vous ça nous-mêmes, tous les jeunes garçons, tous les historiens, toutes les expressions sociales, ça nous prendre Et vous choisir, vous allez des docteur qui a des la Parce que nous ne pouvons pas laissez qui physique, liberté à plus loin. laissez liberté. Ça veut dire, tout os mystique réuni pour combattre les États-Unis, spirituellement, matériellement, pour nous mettre en déroute. Et je ne veux pas dire là, nous ne voulons pas connaître Babé qui, qui met ça là. Non, c'est un programme qui est dans le département d'État. Dans la grande université aux États-Unis, avec l'État des signes, qui des occupations l'occupation. Je ne veux pas dire, mais même si je suis un homme, ce n'est pas l'âme d'Afrique. La rédition encore, américaine ne peut pas le faire, sachez à Canada. C'est tout le peuple qui dit non-occupation. Il y a manipulé un petit groupe bourgeois, un petit groupe de monde, pour dire oui, c'est gang non, c'est pas de la question ça C'est le résultat politique et économique des les États-Unis. Quand on met au CAIB au c'est les États-Unis, même à Clinton qui volent la République. C'est Avec ma télé, quand on est là, ça y Et nous disons là, nous devons faire en face. Contre qui est tout Et puis ça me fait appel à Bison Goyo, à yo à Hongoyo, pour Zombino. Pour le football, les États-Unis, le Canada, on leçon encore là. Parce que là, est inacceptable, cette occupation, que 6 millions haïtiens en sécurité alimentaire, haïtiens à Borabim, haïtiens à pour le Footbourg, les États-Unis n'ont jamais demandé, puis arrêter en passe. situation, pourquoi pas d'accord avec Jovenel, ils ont participé à l'assassinat de Jovenel Même les Jovenel Moïse sont tous l'ité, ils de ont demandé pour l'Aïste américaine de fermer le dossier de Jovenel Parce qu'il y a une ligne aux États-Unis qui n'ont trouvé Jovenel Moïse. Mais nous n'avons pas d'accord, son couturier, son esclave son, son esclave, carrément lié, oui, quand même, mon cher, il va de mourir comme ça. Ça veut dire, mais toutes les zones, ils ne veulent pas que l'Amérique pas le bail, c'est le même 10 avions de combat. Il va le battre Pourquoi Nous oui. dit l'occupation, ça nous va prendre encore. Et nous résister jusqu'à ce votre victoire. Final, nous dit peuple, là, peuple qui organise, pas fait bataille. Et ça fait un petit groupe personnel dans le pays, qui a qu agitation, qui devant bataille par peuple là. Nous disons, le peuple n'a pas ça encore. Et peuple a conscient. Et 200 ans là, c'est les États-Unis. Canada, la France, c'est Canada qui ça ça ça ça, ça ça ça si. est responsable. C'est la France, la France. Ça n'a pas commissaire, le juge. C'est le Canada, la France qui est le premier. Décembre contre parce que les États-Unis... nous entendons ça. Gros paquet de gens qui Canada, nous Ils ont dit que c'est là Ça veut dire qu'il y projet de tête. Vous dit ça. Haïti qui est conscient, Haïti qui Canada les États-Unis, c'est un bloc là. Et j'en ai dit là, il y a Conséquences politiques néolibérales. ouvert votre marché. des rues les États-Unis, viennent là. En les États-Unis, ils nous craquent dirigé. Ils nous nous. Ils nous 3 nous. Ils 5 craquent On Ils on craquent nous. Ils nous craquent Ils nous craquent nous. Ils nous craquent nous. Ils nous. Ils nous craquent nous. Ils nous craquent Ils nous nous. Ils nous nous Ils nous pas qu'il y ait de monde. L'Amérique n'a pas pu prendre une gang. Même si une gang a été la tortue, en 1912-1913, pour décapitaliser Anglais, prennent bien Anglais, pour être débarqué de M. C.14, pour avoir une réserve d'eau, qui fait nous une pipe pour là. La réserve d'eau, ça, 600 tonnes d'eau. Venez, je dis, il va à 150 milliards de dollars. Nous payons des dates d'oeuvre. Nous avons été politiques néolibérales. En 2014, après tout, à Haïti, nous prenons l'économie, nous prenons le monde ici Et comme ça, les États-Unis nous font, nous prenons cette taxe à 4%. Taxe pour production pour à 3% de Immédiatement, il y a eu 3% il y a 4%, il va capoter produire encore. faire encore une fonderie nationale. Je disais, je déjà il y a une moto, tout le pays a vendu pour acheter une moto. Les motos qui sont été ils peuvent travailler dans les ils peuvent faire une dans le village, quoi de bouquet. Parce que paysans pour suivre, C'est qui richesse Nicolas, quand Pour nous, Américains, pour pour nous, pour nous, pour nous. Sans ça ne va pas prendre, ça encore. C'est Américain chef chef nous, En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages. Moi, dire que comme amis proches, pour que à et puis pas oublier bah petit pouce bleu, pour nous dire...